Je m'appelle Patrice Déquité et je coache les personnes sur la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience et également les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et bien, lorsque j'ai intégré Mission Passion, j'avais déjà commencé mon activité, mais je savais que j'avais besoin de quelque chose pour, pour la développer. Et donc, euh, je connaissais déjà Lingen parce que j'avais déjà vu un certain nombre de ses vidéos. J'appréciais l'individu, j'appréciais ce qu'il dégageait. Donc, lorsque j'ai vu qu'il proposait, qu proposait justement cette, ce programme Mission Passion, eh j'ai décidé de l'intégrer et euh, j'ai été très agréablement surpris vu eh bien, le, la, la qualité justement euh, de, de, de, des différents éléments qu'il qu nous donnait son coaching, et eh bien toute son équipe également qui, euh, qui vraiment nous, nous aidait, nous apportait eh bien, les, eh bien, ce dont nous avions besoin pour pouvoir développer notre affaire. Eh bien oui, euh, avant le coaching, jamais euh, je n'aurais imaginé eh bien, être en contact direct pour proposer mon offre à des prospects. Et, depuis que j'ai commencé Mission Passion, eh bien, assez rapidement, je suis arrivé à avoir des personnes au téléphone. Je suis arrivé à proposer mon offre, à creuser la douleur et à permettre à mes, à mes prospects de, de, de saisir ce que je pouvais leur apporter. Et ça a vraiment été quelque chose qui, qui au départ, n'était pas évident pour moi. Mais Lingen et son équipe m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Ah, bah oui, eh bah oui, bah oui. Bah, comme je l'ai expliqué, hein, euh, euh, aujourd'hui, euh, au départ, j'avais un certain chiffre d'affaires. Là, maintenant, grâce au programme, mon chiffre d'affaires a considérablement augmenté. Donc, oui, bien entendu, pour tous ceux qui souhaitent eh bien, développer eh bien, leur entreprise de coaching, donc, bien évidemment, de toute façon, voilà, tous les coachs se font coacher. Donc, et cela, quel que soit leur niveau. Donc, si vous avez une entreprise de coaching, moi, je vous invite vraiment à, à souscrire à ce programme-là qui vous accompagnera, qui vous aidera à développer votre business.